Good morning, allez, Giden, et tu seras aujourd'hui le LUNISHMATRAVA Mordechai Ben Israël ainsi que Lirfouatara SHMUEL Ben Lea et Lea Bat Elishava Betorcha Cholisel. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masséchat Malkatan Perik Bet Mishnah Gimel. Machni Sadam Perotav mipnei Aganavim. Meshole Pistano Mina Mishra Bijvil Shelotovad. Bilvad Jolichavet Menarto Bamoed. On continue à découvrir les travaux permis pendant moed Et selon le principe, éviter des pertes. C'est le premier élément de base. Dès qu'il y a une perte qui n'était pas prévisible, comme ça va être précisé à la fin de la Mishnah. Une perte, une réserve de perte d'argent, tu as le droit de travailler en pour éviter ta perte. En général, on n'aura pas le droit de travailler pour du gain. Ouais, dans le cas, on verra des détails que parfois oui quelqu'un qui a besoin de quoi manger, c'est du gain que c'est permis, mais pour avoir du, l'occasion de faire un, un petit coup de travail et tu touches dans un pactole, non, ça s'appelle pas de Aved. Un manque à gagner, c'est pas un Dvarah c'est pas quelque chose qui est, qui est une perte. Mais par contre, si tu as une perte de quelque chose, là, on aura le droit de travailler et selon ce principe. Il avait laissé, il a le droit de faire rentrer ses fruits à cause des voleurs. Soit il avait comme c'était à l'époque, il sécher les... Les récoltes dans les champs, par exemple, et puis d'un coup, il euh, y a eu. Euh, on leur a fait savoir qu'il euh, y a des voleurs qui traînent qui peuvent voler les récoltes. Eh bien, pendant Khalamoued, il a le droit de partir vite, de le ramasser, de tous les ranger très vite pour ne pas qu'ils se fassent voler. C'est pour éviter une perte. Véchole, pishtanomé, un mishra, bijoule, Ou encore, s'il avait son pishtan, son lin, qui était dans la mishra, alors c'était pour blanchir le lin, je crois que c'était avant la. Avant de le, de, de le teindre, je crois que c'était, je, je sais pas dans les, comment ça se fabrique, mais il fallait le tremper dans un, dans un bain, avec dedans il y avait de la chaux, et c'était un bain chaud aussi, et puis, et puis, maintenant, si tu laisses trop longtemps, ça crame. Alors la michelin m'a dit, ben si toutefois, tu as, t as, t as ton lin qui est resté trempé dans l'eau, et qu'il risque maintenant de se brûler, de s'abîmer, alors tu as le droit de le sortir, même si c'est un travail que demande beaucoup d'heures de, de travail, et d'investissement, tu as le droit de le faire parce que tu évites une perte. Tout ça, c'est Bijou chez le pour pendant pas qu'il qu soit perdu complètement. Ou bilvad shelo yechaven et melarto bamoued. Mais tout ça, ce n'est qu'à condition qu'il ne va pas faire exprès de faire ce travail pendant la Parce que si tu s'est dit avant Pessah, oh j'ai trop de travail à faire devant moi, je dois faire tout le ménage de ma maison, je dois. Un, un, un, un, je, je, je sortirai le Pishtan là, de, quand on sera pendant Khalamoued, S'il a fait ça, avec Kulanim Kivnou Melachtan Ben Bamoued, tous ceux qui ont fait exprès de laisser le travail pour le faire pendant Khalamoued, et bien dans ce cas-là, Yo on va, il devra le laisser perdre, pire que ça, le Bet-Din va envoyer un chaliar qui va faire, qui va le détruire. Ouais, on va le rendre, plus précisément, on va le rendre FKR, on va aller prendre son, ont son lin, le Bet-Din, va dire, tu, tu veux ton travail, on va travailler à ta place. On va ramasser nous, le lin. On va le mettre dehors, on va dire c'est le qui veut, il vient le prendre. Comme ça, la prochaine fois, je lui feras d'autant plus attention à ne pas arriver dans des situations pareilles, d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Slachakoto ça.